Ben, L'entreprise, c'est quand même l'organisme le plus avancé de, de ce que notre société a produit. Quand on regarde, euh, on a une société qui est un peu euh, réglée par deux choses, la politique et les, et les, et les entreprises. La politique, c'est quelque chose qui est basé sur le pouvoir. Même s'il y a des politiciens intelligents euh, qui mettent leur... Leur capacité de pouvoir, parce il n'y a pas de politicien qui n'ait pas une capacité de pouvoir. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Euh, euh, même s'il y a des politiciens intelligents qui mettent leur capacité de pouvoir au service de leur intelligence, c'est-à-dire dont le but est primaire, premier, est de faire évoluer la société, d'améliorer euh, la société et qui mettent leur, leur capacité du pouvoir à, à, au service de celui-là il y aura toujours, ça sera toujours basé sur le pouvoir, toujours. Et donc il y aura toujours, au milieu des bons politiciens, des politiciens qui ne sont là que pour le pouvoir. On passe, on passe à l'entreprise. L'entreprise, euh, elle, est basée sur une autre forme de pouvoir qui est un peu plus évoluée, c'est l'argent. Euh, mais on a un peu le même, euh, le même, euh, comment dire, la même perversité possible, c'est-à-dire que des, des entreprises vont être là, certaines, beaucoup d'entreprises vont être là uniquement pour le profit, euh, et puis il y a quand même quelques entreprises parce que euh, euh, leur, euh, leur équipe dirigeante a un peu plus de vision qui vont euh, essayer de voir plus loin et essayer de, euh, de travailler pour le futur. Euh, et sans être « bisous hein, pour utiliser le terme « à la mode », vont quand même essayer de, euh, de voir ce que la société sera dans 50 ans et comment aider à ce que la société dans 50 ans soit mieux que la société de maintenant. Euh, donc oui, elles ont un rôle à jouer, forcément, comme les politiques ont un rôle à jouer. Mais j'ai plus de confiance dans ce que les entreprises peuvent faire, même si c'est moins... Euh, visible parfois que la politique, que, que parce que la politique peut faire. Parce que surtout en temps de crise, euh, c'est comme... des, des... Des, On cherche des recettes rapides et faciles et, euh, et, et on les trouve. Euh, euh, c'est des réflexions qui sont à court terme, mais c'est pas. C'est pas bon, personne.